une jeune femme comme Eurydice en l'occurrence qui était trisomique. C'est simple d'avoir quelqu'un d'handicapé parmi nous et c'est une chance. Si tu comprends pas un truc, tu me dis Ok. En fait, quand elle est arrivée, on a eu euh, comme elle, elle comme pour nous. Il y a eu un temps d'adaptation. Il fallait la comprendre, il fallait qu'elle comprenne. Après, on va mettre au four. Ok D'accord. On a essayé de, de s'ouvrir à elle pour qu'elle rentre dans notre monde en fait